Coucou mes petits j'espère que vous allez bien petit chicken. On se retrouve aujourd'hui pour bah, une nouvelle vidéo Je vais vous faire un petit haul, un haul de solde mais rien que de chez Bershka Donc si cette vidéo t'intéresse, reste pour la suite de la vidéo mon Voilà donc j'ai été chez Bershka aujourd'hui et mercredi, mercredi passé J'ai acheté deux choses mercredi passé et Aujourd'hui, ma mère m'a donné un petit peu tout. Du coup, j'ai été... Chez Bershkam. Donc, voilà. J'en ai eu pour 51 euros. Voilà. Donc, voilà. Je vais tout de suite commencer mon petit chicken. First one. J'ai acheté cette veste. Et petit chicken. Avec... De la fourrure rose à l'intérieur en taille S parce que, comme je disais, ben, en M, je sens M, c'est un petit peu trop large. Donc, je me suis dit, je vais le prendre en S. Euh, ben, franchement, euh, tu peux en fait enlever la fourrure rose pour la mettre juste en mode, tu vois, veste en jeans au top. Elle m'a coûté 20 euros. Elle était à 69,99 euros. Donc, comment te dire que c'est des soldes de malade? Voilà, c'est des soldes de dingue. Franchement, à Bershka, cette année, ils ont tué le game. J'étais ravie. Bon, évidemment, c'est l'année où je n'ai pas assez d'argent. Mais bon, j'ai quand même pu faire quelques petites emplettes. Et je suis quand même très contente de ce que j'ai acheté. C'est vrai que j'aurais voulu craquer mon slip. Ce bas B. c'est que ça perd un petit peu ses poils. Et bon, c'est un petit peu contraignant. Si tu as des habits qui accrochent ou pas, même, ça reste sur les habits. Faut... Enfin... C'est pas très grave, pour le prix, on adore, un bam, on est heureuse. Je vais, alors, je vais te la mettre, je vais saigner cette veste. Franchement, je vais faire des looks avec. Suivez-moi sur Instagram pour voir mes petites photos, des habits portés, etc. Pour vous inspirer si vous voulez. Ensuite, mes petits chicken. j'ai acheté ce haut. Oh là là, je deviens toute noire parce que c'est du blanc. Ce haut mes petits chicken, voilà, tu vois, un peu en mode bim bam boum, sur les épaules, comme ça. Tu connais, ce style était, enfin, ce genre d'habit était grave à la mode l'année passée. Je l'ai, j'en ai jamais acheté parce que... Honnêtement, euh, j'ai des épaules larges, je, je suis complexée par ma, ma morphologie. Et je me dis, les hauts comme ça, épaules dénudées ne me vont pas. Cette année, j'ai testé, j'ai vu que ça m'allait. Je me suis dit, fri fri, tu ne vas plus priver. Donc, même petits chicken, j'ai craqué mon slip en matière de haut comme ça. Tu vas voir. Hum, j'ai l'impression d'être un petit peu agressive dans cette vidéo. 5,99€. Au lieu de 12,99€, clairement, pour 12,99€, je ne l'aurais pas acheté parce que c'est un bout de tissu. Okay, je suis sûre que le pourcentage qu'ils se mettent dessus, on ne va même pas en parler. Ils le font sûrement ça à 1€, hein, tu vois. Ils nous le vendent à 12€. Taille M, mes petits chickens. Bon, J'ai hésité entre M. je me suis dit, pour avoir un peu plus de fluidité, de souplesse, je le prends en M. Bon, voilà. Euh, je pense que S aurait aussi fait l'affaire. Voilà. Ensuite, mes petits chickens, je vous ai dit, hein. Quand je commence, on ne peut plus m'arrêter. Un autre haut, oh, ça comme. Toujours like 10. Sauf que cette fois, c'est resserré ici bas. Euh, Taille M. Petit Chicken. Toujours 5,99€ au lieu cette fois de 17,99€. Ce qui me plaît sur ce haut, c'est qu'ici, mon petit chicken, c'est un petit peu évasé. Alors, je suis fan de ces modèles, des hauts qui te font des manches grave évasées comme ça. Enfin, c'est trop un style que j'adore. J'affectionne en particulier. Franchement, j'ai adoré le haut. Bershka. Bershka m'a eu. Ensuite, mon petit chicken. Ça, c'est le haut que j'ai acheté la fois passée euh, donc, ce haut que j'ai acheté, toujours je vous ai dit, hein, quand je commence, je ne m'arrête plus comme ça. Je pense que pour l'été, je suis mes servies. Euh, je l'ai acheté à 5,99€ aussi. Euh, rouge à lit. Euh, magnifique, je l'ai déjà essayé. Il me va ravir. Cette fois, je l'ai pris par contre en S. Ensuite, j'ai craqué en combi. Bon, J'en ai pris que deux, mais c'est quand même craqué. J'ai pris, oh my goodness, s'il vous plaît, ne soyez pas jalouse. En rouge et en blanc. Je vais vous montrer la blanche Surtout en taille M. Elle m'a coûté 5,99€, ça je m'en rappelle, comme si c'était hier, mais c'était aujourd'hui. Mes <rire> petits chicken je suis ravie, je vous ferai des petits looks en été. Vous inquiétez pas, pourquoi le rouge Parce que c'est ma couleur préférée. Dès que je l'ai vu en rouge, j'ai dit, tu es à moi. Ensuite, mes petits chicken comme je vous disais, le rouge, ben, le blanc, je l'ai pris en blanc. Donc à la base, non, c'était 19€, donc... L'autre était à 19, comme j'avais dit. Hum, je l'ai écrit en blanc, bah, même modèle, etc. Euh, J'ai un petit peu peur qu'elle soit transparente, par contre. Je, devrais, je, je vais devoir mettre un, une culotte chère. Bon, c'est pas très grave, comme ça. J'en profiterai pour m'acheter aussi des culottes chez ETA. Il y en a assez. Toujours trouver des bons prétextes. Je suis fan, fan, fan, taille M. Euh, parce que mes combis je les prends toujours en M parce que S, hey, ça me sert au niveau du tu vois ça me ça ne va pas on le prend en M et ensuite et enfin et pas des moindres j'ai pris un petit pull euh, j'ai craqué pour la couleur j'ai adoré la couleur euh, voilà donc c'est du vert euh, vert sapin on va dire le truc, j'ai trouvé original parce que les manches elles sont un petit peu spéciales elles sont un petit peu semi-bouffantes et après ça se resserre ici pas... j'ai craqué quoi, j'ai adoré 7,99€ au lieu de 17,99€ taille M, je pense souvent mettre en M j'aime pas trop mettre en S quand ça me sert ça m'énerve, voilà mes petits chicos cette vidéo est terminée, c'est un haul rapide j'espère que elle vous plaira, que la vidéo vous plaira. Je vous fais de gros bisous, mes petits chickens. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est gratuit, ça me fait plaisir. On est ensemble. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Mon Insta, Mamselfridiane. Je vous fais de gros bisous et je vous laisse pour une prochaine vidéo. Ciao